Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Sofia TV 83. Si vous avez à peine branché, je content et pour vous continuer à informé. Jeudi, à ce 23 janvier 2023. Un pile point à clôture débattu. Mais si vous pouvez faire ça, vous sans vous abonner. Vous êtes connecté ensemble avec nous. Vous êtes en train là un pile d'informations pour journée. Jeudi. Nous avec la question de sécurité. Citoyenne Delma 75, levé bien bonnet samedi 21 janvier. Janvier, il y a une machine qui est encore sans vie dans Delma 75 Catalpa 3. Il faut que c'est le premier, selon Rivreyo, à témoin, c'est une tentative de kidnapping qui mal tourne. La victime est habillé tout de noir. Elle était une machine McFord, Ford, couleur grise, immatriculée, une ancienne plaque BB 63 559 machine na pas pile et paquet cartouche souli selon un témoin qui t'a pris la et attaque ça qui fait que noter victime na te a cause absence ambulance qui est pas de temps présent pour te conduire dans centre hospitalier pour le capable prendre soin elle te mérité plusieurs cas à mortalité à cause absence d'ambulance enregistrée ça qui est diminué chance pour le monde capable vivre lorsque les chibis attaque armée on a toujours été dans affaires kidnapping puisque La situation li li est très compliquée. Dans le on a qu'il y a un armé qui a posé la patte sur un pasteur dans la zone sila. On a avec un kidnapping dans le centre-ville, dans rue, tout ça. C'est si, Pampilzak qui a kidnapping un exam fait pendant le week-end. Il qui a pas de dans le centre-ville. Uh, dans cette ville Port-au-Prince surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince là on a venu avec Zakid kidnapping qui fait dans l'autre côté de le pays à des pasteurs, des pasteur Dino rivaux, ensemble avec madame ni Badi dire a Yemate, hier matin dimanche en bien bonheur qui s'était 22 janvier 2023 zone savon Pistache une localité qui trouvait là dans Kafoufeuille mais dans la commune Port-au-Prince ça dit bien selon information que qui des à là mais habitants qui dans zone ça c'est eux-mêmes qui ont informé la. Ça concerne qui fait euh, pasteur des nord, euh, des Le fait qu'on ait la au kidnappé. Y a même son moto euh, 3 ou, 3 Il y a, y a kidnappé et pasteur Denor ensemble avec euh, madame Nib. Avec ça, il y fait pendant que le pasteur lui-même après l'église que lui-même a dirigée dans l'espace bien-aimé, qui trouvait au quartier dans le savant-pistache. L'église dans la zone, c'est la bandit armée et qui Pasteur Dénon des Rivales, que tout le monde connaît sous nom Garé Publicité, parce que les gagnants s'en rélètent, mais machines que le compte publicité dans sa port porte prince C'est un personnage qui est très connu dans la zone savant-pistache. Mais bon nom, Pasteur. C'est des, des rivales que Bandit kidnappe toute madame ni hier dimanche 22 janvier 2023 dans la zone savante sa, pistache. Je appelé la zone savante sa, pistache, de zone des caillettes, de zone impasse Edi, mais c'est tout dans sa, où la en egg, exam, te zone qui a passée avec Aksam, qui a envahi. zone ça la qui a été mise dans la zone de Gokuri, qui a été obligée à prendre refuge dans le lycée national Cafoufeuille, et c'est là qui était obligé obligée à quitter la zone en on a appelé tous en zone pistache, en zone saïo, ces zones. Nous songeons que ancien, an nec armé chef gang tigé tape contrôlé les l'ESA. Et c'est ce même tout à la fin dernière qui était gros laissé frapper Gokuri dans un cafoufet. Qui donc, neck armé ravisseur kidnappez eux-mêmes. Ils ont pas cheminé. Ils ont continué à commettre zaka kidnapping dans divers côtés en un pays. Après une si sortie d'armes Delma 75, nous pas ces cafoufets, mais que l'autre côté encore nec armé eux-mêmes à commettre théoriste sous population haïtienne. Nous parlons la lue avec homme d'affaires, tout le monde connaît son nom. Rodrigo Michel qui est kidnappé midi samedi 21 janvier 2023. Sénéga Gozamlou qui est kidnappé. L'homme Gozamlou qui est kidnappé lorsque le t'ap sorti dans sous la lue, zone oui elle vaille Après kidnappé, kidnappage, nous à la zone 9, nous avons entrepris une série qui étaient visées exigez exiger libération homme d'affaires du feu caoutchouc metti rocher sur route avec l'autre objet pour capable empêcher circulation machine fonctionner normalement ça qui était paralyser circulation après lannée comme ça les déjà kidnappé madame homme d'affaires avec yon frère Otage, il a été libéré après plusieurs jours Lorsque euh, il uh, a l'argent pour être capable de libérer eh bien, Environ l'année l'année après, les eh, familles des victimes victime d'un ont Madame Nakiofrel homme d'affaires Rodrigue Michel, l'équipe d'appel samedi 21 janvier dans la lue pendant la sortie entreprise. La police nationale d'Haïti menait un peu d'opération dans divers côtés de pays. On apprend que la police a posé la patte, mais elle a mené un peu de mam présumés membres gang canarien. La police a arrêté Onaville, Gonaïva, département de la Tibonite d'Haïti, mais qui j'ai un individu sauré Il y bibensur César, alias Phantom, qui a cherché un pile. La police a cherché M. Tokouchen, Fouta, qui a cherché... Ziegui avec Eman, Bernard Eli Jean-Jacques Exama. La police a arrêté quatre individus samedi qui était 21 janvier 2023. Mais c'est agent dans le commissariat à Gounaïva, qui posait la patte sur quatre présumés Andy Mandi Sayou présumé Andy a tout fait ça Mais mais ont arrêté pour présumer implication dans divers actes criminels. Côté que selon ça, la police fait qu'on est là. Mais quatre personnes ont a bon rapport. Cocodai Zamitaï avec deux gangs armés qui ont opéré dans Canaran, mais quatre individus ça, yo, qui est fait partie de l'association Malfait, qui ont sorti Cité Soleil, précisément dans la zone sortie, ils ont caché dans Gonaïve, d'après ce qui dit le bon, côté Pour qu'on y a, selon ce que nous mais ils euh, après réfléchi là des quatre murailles, après avoir question autorité policière, à l'autorité judiciaire, yo, pour nous dire bien, ils ont répondu à la question SDPJ dans le département latino-héritaire, bon, pays et d'Haïti station la police fait gain quatre individus la police a posé la patte souyo et puis la police saisit tous ils ont amafeu na la police dans le département saint hein, piers pour procéder à caritation quatre individus mercredi passé hein, c'est Jean-Robert Anas qui gagne 23 l'année qui saute sur a, Johnson a, Deck qui gagne 26 l'année qui saute Thomasique individus individu ben souillot un bécillon un patrouilleud qui quitté et e, Arithéo bon 8 heures dans un lésier dans un bus qui tape prendre dans Thomasique Jean Robert Anas avec Johnson déclé été arrêté pour tentative d'assassinat qui fait sous Kendel Basile qui a eu 20 ans, Malfrayo qui en possession revolver calibre 38 e, pour capable voler moto. Victime, il a été tiré sous lit à deux projectiles. Zach, ça a été fait à 16 janvier 2023 dans une zone et failli Après, il a fait une comme Zach, a été quitté e, comme victime. Et puis, a été réunis dans la même soirée jusqu'à Bel-Aden, pour être capable véhicule. La, yo voler, a été volé Junior Boyoko, ainsi connu, qui était en complicité avec lui-même dans le trafic. A, a, objet volé. Bien bonnet, jeudi 19 fin, janvier 2023, ils n'ont pas trouvé la dernière beladerne pour capable procéder. Acte interpellation en junior, et bien, les, euh, t euh, avec, euh, un bel lit a été sauvé avec complices qui la police a été arrêté. Yo, mais c'est sans capable de, en termes À ce côté, la police a posé la patte sur quatre individus dans un mur La police a possible casser opération que menait pas de rue qu'elle n'en apprend que d'un cas d'opération qui menait pas bureau affaire financière, acte économique, baf en DCPJ dans Delmas 75 Yo posé la patte sur certain des trous villemont la arrêté monsieur samedi qui était 21 janvier 2023 suite avec un mandat de la gueule paquet porte-press à temeter des citoyens ça pour présumer implication dans le cadre d'un dossier l'église épiscopale d'Aïtian qui est pour avec question de trafic des armes à munitions suite avec arrestation citoyens ça il y a la caisse monsieur la police a réalisé ça n'est les opération la caisse citoyenne la même après qu'on a arrêté la rubens ville la police a chercher monsieur d'un coucher fou pour diverses autres infractions diverses l'autre, ça a reproché d'ici là, qui sont contre les banques, évasion bon, fiscale fraude fiscale, enrichissement illicite, blanchiment, l'argent avec association malfectée. pour n'y pour ça qui est le Robinson Villemont, placé dans le garde-à-vue, direction centrale police et judiciaire des CPJ, à, à posé une question pour qu'on ait exactement ça, reproché les citoyens ça, est-ce que est vérité? Mais ça qui est certain, la police l'opération opération qui a mené BAF, qui est une entité en dehors des de CPJ arrêté Robin Robinson mon, samedi qui était 21 janvier dans zone d'Elma à 75. Nous avons toujours été avec euh, arrestation la police, fait gagner un individu, la police interpellée, a cocaïne, l'argent, l'autre matériel, la police saisie. C'est la police d'un département non payant, narcotrafiquant, notoire, Jackson, Jacques, alias Ezekiel, qui a vécu dans Bavia, sur localité dépendante de la commune, mais qui interpellé pendant une opération, la police euh, BLTS, DCPJ, dans, détachement nord qui amène dimanche 22 janvier à la pendant pas de perquisition, mais force l'audio joint la Kali, citoyen ça, 200 grammes de poudre blanchâtre assimilée à cocaïne testée préliminairement positive, 1 kg à 5 dixièmes paille sèche qui est apparentée à marijuana qui testé préliminairement positive. Il y a dans la ja monnaie locale qui est valé à montant millions seks, 500, se, 2,4 millions 500 2400 Il y a un sommlaje ja dans do dollar américain qui est valé à 4,741 dollars. Il cali a un arme feu, pistolet, calibre 9 mm, un chargeur de 10 cartouches. Y un véhicule Maruti Toyota, Foreigner, 2014 grise, plaque AA 23609. Et, et la police n'a communiqué ça. Noté y a un juge de deux persections sud capaïsien télé là pour te capa faire constat légal. Voilà la situation lui-même qui paraît euh, très compliquée. C'est avec à, ça qui a passé en de pays là. Question zac insécurité zac kidnapping qui, uh, qui persiste en à commettre en dépayant. Nous allons finir avec uh, information ça concernant un um, nouvelle lambeau quatre uh, policiers sérieux qui alors trois policiers y qui disparaissent et on l'a sorti blessé. D'après information là qui est ça qui vient pas de week-end dans en zone métissée qu qu'une mais <ahn> exam, yolongé <pacing> doit être sur divers groupes armés qui est contrôlé zone ça, qui est commettre action si là. Nous prenons venir avec information en concernant ainsi là. Mais en on gardé ça qui est réveillant. Côté que situation ça qui paraît très <-trui> compliqué, nous prenons la venir avec concernant information ça. Et nouvelle ça qui est choqué à monde nous que Nèga exam est la vie et quatre policiers et trois. Alors trois. Qui mourrit sous place, une qui disparaît et on l'a attaqué et sorti et blessé. Nouvelle salaire crivé dans le oreilles roue. comme va la police Et j'ai entendu déjà ah, ben bah, non, une prévenir avec nos messeurs précision qui pour être en termes de détails. Bon côté, briceo Sabacine à pour qui s'est vu un la, zain, Mais avant nous prévenir avec notre qui sorti bon côté. Alors communiquer sorti bon côté roue. comme va la police Mais en, on a fini avec non en quatre policiers. Alors trois policiers saillot quatre disons bien obtinat Gérald, 30e, qui fait partie de 30e promotion de la police. Non? Nous joignons Luc Eliezer à, qui était fait partie de 20e promotion. C'est juste à, du 15 à 24e promotion. À, a Katani Klas Wilken, à 23e promotion. jean Dion c'est quelqu'un parmi les policiers qui sont victimes d'attaque. attaque fait son, en dit pas policiers dans Pétioville, précisément zone métivier. Mais côté euh, situation, ça était voit... lagué En pile la peine, en pile la perez, la de l'eau dans le policier Fredan, yo. On a venu avec ça concernant réaction qui fait à uh, bord côté, on dit uh, autorité non la police, surtout uh, recommandant la police, on a parlé de France LB qui lui-même, qui a réagi, qui a parlé de situation ça, de ça de bord côté, on dit policier on m'a pas oublier sur situation qui a pris la peine, en pile la pérèse la cas est policier And, ex, ap, suite avec la question ça, on m'a fait quoi que c'est à, un un qui était dans une situation difficile, puisque nous connaissons pendant tout le week-end Negazam qui a décidé d'envoyer diverses localités dans Pétionville, ça qui a mis un policier qui dans une situation difficile, a le mettre en sache contre la situation, contrôle la zone, mais c'est là qu'on prend l'embuscade de l'armée qui a opéré dans la zone. Mais note qu'il y a un avec assassinat de mes policiers dans Pétionville, il direction so a eu général policier national d'Haïti qui a dénoncé une fois encore attaque qui uh, fait sous Andy Patcoul, policiers ça, Côte-Nord armés avec un gros arme Naméo, attaqué et même éteint la vie et divers policiers et disparu un policier et un autre sorti blessé dans l'attaque On là, une fois que l'alarme a été lancée comme dans la police tant les qu'on est là et prend toutes dispositions pour te envoyer renfort hein pour t'al porter et par policiers et habitants dans zone metivien qui était dans situation difficile malheureusement mais bandits qui prennent pas de police ça en embuscade qui la cause que quatre monde qui mouri et par mes quatre monde ça gè trois policiers et yon chauffeur camion qui mouri dans zone sila bon policier qui disparaît qui donc y pa konn être casse lui-même y pa konn ki passé et un autre policier qui blessé grave et cap construit cal nécessité non l'hôpital dans la capitale haïtienne. direction générale, ils saisissent l'occasion ça pour le souhaiter, mais euh, avec toute famille proche policière ça voyez toute condoléance libre à parents, amis et proches, toute la police et toute anti-victime n'attaque ça. Précisément policière et toute famille qui même je dis à la qui touchée par circonstances là, n'a occasion ça, un moment ça, mais déjà la police ça comme la police, hein? les renouveler engagement à la côté population hein? pour le déterminer, pour continuer continuer, déployer tout effort qui est nécessaire pour le mettre bandits ça hors d'état de, de nuit hein? pour lui permettre que la paix est dans en pays hein? et permettre que les a fonctionné comme ça doit d'après ça qui dit et bon côté force l'audio n'a pas dit c'est pas première fois que la police a victime n'a pas ça n'a pas dans village de Dieu comme en situation est même. c'était le 12 mars à 2021 nous sommes pas Nous rappelé tout en l'air dans la zone 12, nous sommes la Situation qui était gagnée en l'air. Et fois ça, c'est dans la zone métivier, localité qui trouvait dans la commune pétionville Mais ça qui baille, un pile problème, la population la population policière et la avons la population haïtienne la situation qui baille. La gamme pile la peine, chaque affreux en police leur apprendre nouvelle syllabe. J'en ai déjà dit, nous étendons mes informations concernant mes sacs passés dans la zone métivier, dans la pétition ville. Nous notre sac, et la police leur dehors dans occasion dans circonstance là on a gardé non sa pm Ariel Harito qui était rendre visite sympathie avec le directeur général de la police pour dire gros la police là qui dit dans cadre rencontre ça mais après, attaque en gars en gars ça sous de la police mais visite sympathique réalisée par par chef gouvernement docteur Agena il pas obligé ça Ariel Henry, c'est chef CSPN le conseil supérieur police nationale qui donc Ariel même c'est lui qui a les commandes dans la police mais le directeur général de la police nationale d'Aïti, France LB, qui est accompagné avec un euh, bah, recommandement la police à recevoir visite euh, Premier ministre euh, Ariel Henry et dimanche qui était 22 janvier 2023. Mais visite visite ça, son visite uh, sympathique qui rentre par chef français super police nationale, c'est SPN, dis là, CSPN, Dilan, avec un euh, bah, commandement la police, non, suite à attaque euh, meurtrière, ça veut dire attaque qui peut aller la vie. Et quatre euh, parmi eux trois policiers, yon, citoyen citoyens, ont se fait camion. Un policier disparaît et on ne soit si blessé qui fait dans la localité Métivier, dans la uh, Pétionville, n'est armé avec un uh, gros âme armé qui attaque un patrouille policière. Le commissaire dans la zone Métivier, attaque ça qui est poté aller la vie dans zone Le premier ministre, lui-même, qui a adressé mots sympathiques avec une uh, grande famille policière, ça veut dire avec institution de la police, non? mais uh, en façon particulière avec parents uh, parent policier, ça y qui mourit et, et, et qui disparaît et qui soit cible. Et avec l'autre citoyen lui-même qui je fais camion, ça Sartou qui éprise la ville. On le voit permanent qui est salié, salué, professionneliste. La cas et policier auquel mandate pour toujours garder et comportement ça. Pendant que lui rappeler yo, mission c'est protéger accéder la vie peuple haïtien chaque jour occupé c'est ça qui dit dans le cas de visite que le PMR a été réalisé, sûrement certain, avant de quitter le pays à dimanche. pour participer participé dans le 7 sommet, c'est là qu'a organisé dans le pays ajouté, précisément dans la ville de Brénozère. Je vais te sous le même dossier, ça réaction, si a une réaction. C'est la Gérald, 30e promotion. Luc Eliezer, 20e promotion. C'est juste du Kent, 24e promotion. Nicolas, Wilken, 23e promotion. C'est nos quatre policiers qui mouillent dans l'opération dans Pétionville. Pascal Guillaume, 31e promotion. Après sur l'hôpital, pas de planifiée pour zone ça d'après responsable. c'est n'a qui fait qu'on est qui habitue couvrir la zone ça pour tenter tenter, mettez l'ordre. Les policiers arrivent au prenant embuscade face à plus passer une vingtaine body bandits syndicalistes proposés. DGPNH, la visite policier Pétionville, ça a déjà été fait dans la tête avec le Premier ministre. Ariel Henry, en côté Lionel Lazare pour plus de détails, nous Jean-Philippe Massé Et nous connaissons qu'il y a un événement qui s'est passé dans la commune de Pétionville, côté que y a quatre policiers qui ont perdu la vie, dans la zone métivère, Doko, dans la tête de Pétionville. Nous voyons que partie parti, si, nous avons toute euh, la famille, la police et ça, toute tout, famille, amis, la police et ça, qui là. Et formation c'est que policiers, eux, t'es obligé à aller parce que, n'est-ce que à faire pile des gars, bouler, cailler, tuer, moun, pied piller, business, moun, dans zone-là. Puisque, monsieur, ça, c'est eux, même, qui fait liaison avec zone-là. Ben, l'autre, c'est vrai, appelle, eh bien, ils ont été pour, t'as, garder, qui ça s'again. Voilà que, n'est-ce que au nombre de vingt. Et si je ne suis pas trompé, dans trois machines. Eh bien, tu as des troupes qui sont dans la zone où tu avec matériel, le boucher tout au ben, yo e de capable de passer. Eh bien, les bacs arrivent en Léa, coup de zame et tu prenons pris un embuscade côté que tu tuer quatre policiers et guéant qui blessé. C'est là que nous dénoncé au niveau Sénapoa. C'est que pas de opération vraie. C'est une une opération qui était planifiée pour ta bataille en l'air et ça fait que ou après un petit temps tu prends pour tes jeunes renforts parce que jeune renfort les pral mandé de bataille la, de façon ça est nous même au niveau Sénat pour nous déplorer ça et nous souhaitons tout gagne en lumière qui fait par rapport avec ça qui passé à pour déterminer qui euh, est ce monde qui te engagé pour ou qui te voyer policiers. aller Bien que nous connaissions ces monsieur, que l'État est allé et renfort par rapport avec nous qui est en difficulté dans e, zone mais e, nous condamnons ça et nous souhaitons qu'il y ait des dispositions qui prennent dans un temps qui part trop loin pour remédier avec ce gens de situation. ça Et nous souhaitons que un directeur général de la police là pour les fonds passage, pour le fonds visite dans le commissariat Pétionville là, qu'à permettre que le balancement avec les policiers moral moral, morales, policiers, nous connaissons qui, qui, qui a attaqué, qui affecté par rapport avec ça, ça passait passé Présence directeur général de la police a dit ça dire Et nous déplorons ça. Et nous connaissons que jeudi à la a vraiment difficile pour les policiers. Près de 8 policiers ont déjà perdu ce que 12 jours. C'est encore trop pour la police nationale d'Haïti. Et j'aime de la Sina pour déplorer ça et nous souhaiter que des opérations musclées et qui planifient pour attaquer monsieur ça c'est exactement déclaration Lionel Lazar qui s'est responsable en Sina Poua Je d'y qui le même c'est un syndicat qui est en dedans la police qui est toujours gardé dans qui niveau car accompagné policier et surtout pour les revendications pour les Jean-Dianla, PM en qui même qui DG la police lui même dans le niveau direction en général et Lionel Lazar qui est avec DG la police bien a la police pour le une visite, arriver à remonter moral le policier, frère dans commissariat Pétion Villa, mais après tout, ceux qui capable pas fait confiance, mais mes policiers qui étaient très en colère, les apprendre nouvelles, et la mort au frère et disparition policier policiers, au frère tout, et ça qui est blessé, ils étaient très très en colère contre un responsable police commissariat, ça qui était mettant en pile, en pile, en pile, en pile en chalet, en dedans, commissariat Pétion Villa, et après, nouvelle, la mort policier et Silayo. n'a toujours été avec euh, Lionel Lazare, le fait qu'on est là, policiers policier qui est déjà tombé dans l'espace douze jours. Situation ça a soulevé. en pire, la police. yon. Alors, responsable, c'est Lionel Lazare, le policier cas des cas il aurait été pour éviter certains politiciens utiliser le dossier ça pour faire capital politique yo. En pile voice a passé qu'il est pile voix enregistré capsule sur toutes réseaux sociaux pour exiger police les lever et dans la police hein? qui est pas devoir et pas policer cap fait ben ça selon Lionel Lazare qui m'a dit à euh, pile précaution face à certains monde tout qui en dans la police non hein? cap géré causé et personnel, yo En côté Lionel Lazare une deuxième fois dans le micro je fais, Philippe Masséa. Hein? Et puis moi-même m'appends des policiers pour garder regarder yo moi, je connais que ça se passe à l'éduire. Moi, je connais que ça qui passe à faire au mal parce que c'est des collègues qui sont tombés dans la condition que nous connaissons qui sont là Mais je ne sais pas qu'on prenne parce que n'a pas qu'il y a un peu de qui des barres qui souhaitent que les policiers fassent des mouvements par rapport à ça se passe à. Il y a un qui pas de policier. Parce que les gens ne sont capable d'utiliser les ni fait qu'on est que ces policiers qui a parlé, le voye message, le voye voice, pour demander aux policiers camper. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait des dispositions qui prennent pour un de bagages, pas répéter Mais la avons policiers policiers... Vous pas rentrés dans une série de ces côté que des politiciens traditionnels parce que nous connaissons qu'en coup de yo, la police, il a des gens qui de sont là pour ça. Chaque fois que vous combat est passé dans la police, vous avez toujours fait capital politique ensemble avec vous. Et en un ensemble de politiciens qui vous même alimenté le débat. Oui, pas bon. Oui, mais vous pas fait dans homme que que vous fait qui donc, c'est pour une raison, tout, pour quitter des politiciens à prendre yo, pour permettre que forcer à le faire des bagages qui n'ont pas, yo pas faire. Nous, les institutions, nous connaissons n'y a pas de problèmes vrais en dedans pays, Qui, hein? donc, sont pays qui presque pas dirigés en rien. C'est normal, je vous dis, à la, si la police, elle a fonctionné à l'image des pays, hein? Si, les institutions sont faibles, comment nous parlons, dès que pour la police, à dans n'ayons pays. qui donc, euh, nous m'a demandé pour policiers euh, oui nous connais que ça qui à le faire au mal euh, pas bien digéré ça qui passer là mais nous m'a demandé pour garder kalio, parce que il y a des informations que nous gagnons il y a des initiatives qui compte et prend suivre pour nous